Voilà, bonjour à tous, vous voyez, ça c'est une vidéo où je vais vous expliquer, je vais vous montrer le site que j'ai créé. Voilà, c'est un site pour euh, permettre aux gens qui n'ont pas le temps de sortir dans leur bureau, qui n'ont pas le temps de sortir euh, à cause de, de, du, du froid, n'ont pas le temps de sortir, pour ce, les gens qui, euh, qui sont peut-être malades dans des hôpitaux, c'est un site qui leur permettra d'acheter euh, des produits euh, de restauration en ligne. Donc, à partir d'ici, vous voyez, ça c'est l'interface qu'on appelle... Euh, page d'accueil donc vous pouvez vous inscrire à partir de là où vous voyez on a écrit une inscription donc vous pouvez vous inscrire ici euh, à partir de là vous pouvez mettre votre CIM, par exemple euh, 11, 6, voilà ça et vous mettez votre nom par exemple euh, 8. Et ici, vous écrivez par exemple votre prénom, toujours unique. Et Vous mettez votre numéro de téléphone, par exemple euh, 55555, -55 -55 c'est une exemplaire seulement. Et ici, votre adresse, vous écrivez par exemple. Euh, Lorsque vous écrivez comme ça, par exemple, alors vous ajoutez. Voilà, vous êtes inscrit. Alors, pour vous connecter aussi dans votre site, vous venez ici, vous écrivez votre CIM, c'était Et puis vous écrivez votre numéro, c'était 5555. Et confirmer. Voilà, vous êtes maintenant dans le site. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Par exemple, vous cherchez la région, al par exemple. Vous cherchez encore la restauration. Et vous cherchez. Vous allez chercher maintenant, choisir votre fournisseur qui peut vous fournir un objet. Par exemple, le bateau c'est ça chercher voilà. Vous avez votre facture. Vous pouvez commander par exemple euh, une poisson, par exemple euh, euh, deux soufflets. Et vous passez, confirmer commande. Voilà, vous avez votre facture. La facture est là, donc euh, ici. Ça fait 69,6. Si c'est dinar vous allez payer en dinar Si c'est un dollar, vous payez en dollar. Si c'est un euro, vous payez en euro. Cela dépend de vos fournisseurs, du prix et de... de ça, ça dépend aussi de, du pays dans lequel vous êtes. Alors, vous pouvez vous déconnecter. Voilà, vous êtes déconnecté. Donc, le livreur peut... C'est se le libreur, il vient, il arrive, on ici, il libère, il arrive ici, le libreur arrive CN50, au niveau du téléphone, il arrive ici, il va libérer les commandes, il, il cherche la de fax, il cherche la restauration, la date d'aujourd'hui, c'est le 25 il cherche... Voilà, la, la, la commande est là, il n'est pas encore livré. il est, clique ici, la commande écrit ici déjà livré. donc la commande est livrée, voilà, vous voyez, la commande est libre, il peut se déconnecter.